Donc pour utiliser une clé USB, dans un premier temps on l'insère sur la façade de l'ordinateur et donc elle s'ouvre automatiquement. Si on veut euh, copier un document, donc de la même manière qu'on ferait un copier-coller, on fait un clic droit sur le, le document qu'on veut copier sur la clé USB, puis à l'intérieur du cadre blanc on refait un clic droit et on le colle. Avant d'enlever de, la clé USB, on va appuyer sur la petite flèche histoire de l'enlever en toute sécurité et être sûr qu'il n'y a pas de, de problème avec les données.